Salut Allez, on est parti pour cet exercice type BAC, donc Centre étranger 2023. C'est l'exercice numéro 2, donc sur les suites et les probas en même temps. On y va. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Donc, dans une grande ville française, des trottinettes électriques sont mises à disposition des usagers. Une entreprise chargée de l'entretien du parc de trottinettes contrôle leur état chaque lundi. Donc lorsqu'une trottinette est en bon état un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant, c'est 0,9. Si elle est en mauvais état un lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi suivant, c'est 0,4. Alors, on s'intéresse à l'état d'une trottinette lors des phases de contrôle. Donc soit n, l'anti-naturel, on a bn qui est l'événement, la trottinette est en bon état n semaines après sa mise en service, pn la probabilité de bn. Alors, lors de sa mise en service, la trottinette est en bon état, du coup, on a p0 qui est égal à 1. Alors, première question, donner p1 et montrer que p2 égale 0,85. Donc là, on va s'appuyer, il le propose en tout cas, donc on va le faire, on va s'appuyer sur un arbre pondéré. Donc on y va voilà le type d'arbre que tu peux mettre en place, donc B0 en fait ça correspond à la semaine 0, tu vois B1, B1 bar, donc à la semaine 1, à la semaine 2, alors ce qui se passe c'est qu'au départ ta trottinette elle est en bon état, alors P0 est égal à 1, et ensuite donc, tu vas pouvoir avoir une trottinette qui est en bon état ou en mauvais état euh, le lundi de la semaine 1, okay pareil pour le lundi de la semaine 2. Bon. Là, dans l'énoncé, on te dit que euh, si une trottinette est en bon état un lundi, du coup, elle est en bon état avec une probabilité de 0,9 le lundi suivant. Donc, du coup, ici, on va avoir 0,9, tu vois. Bon état, bon état. Pareil ici. Pour, quand, tu, quand tu restes en bon état, en fait, tu as une probabilité de 0,9. B1, B2, du coup, 0,9 ici. Pour compléter, ben, forcément, de l'autre côté, tu as 0,1. Tu peux écrire aussi 1-P1 1, 1, 1 parce que ça va nous servir pour l'arbre euh, généralisé qu'on va faire après. Donc 0,9, 0,1 ici aussi, et par contre, là, dans l'énoncé, on te dit que si la trottinette est en mauvais état euh, un lundi, il ben, y, y a quand même une certaine, une certaine probabilité pour qu'elle soit en bon état euh, le lundi de la semaine suivante. Cette probabilité, c'est 0,4. Si voilà. Donc tu mets 0,4 ici, et du coup, pour compléter, 0,6 là. Voilà. Donc ça te fait arbre donc pour les semaines 0, 1, 2 et de là tu vas pouvoir tirer P1 et P2. Alors P1 c'est la probabilité de B1. Okay donc B1, l'événement B1 il est là tu vois donc, pour y aller là, tu as une probabilité de 0,9. Okay donc tu peux détailler un petit peu donc, P0 x 0,9 P0 qui va valait 1 tu vois on l'a pas mise ici mais il vaut 1 donc 1 fois 0,9, 0,9 ok donc, pour P2 c'est un peu moins évident alors je vais essayer d'afficher L'arbre en entier. Donc, P2, ben, c'est la probabilité de B2. Alors au passage, tu vois que les petits p, ben, je les utilise pour la suite, Pn, P1, P2, P3, etc. Et les grands p, c'est pour les probabilités. Une petite différence du coup entre petit p et grand p. probabilité de B2, en fait, fais faire attention parce que B2, tu peux y aller par deux chemins. Tu peux y aller par là ou tu peux y aller par là. Il ne faut pas oublier cette branche là en fait. Tu vois, ce n'est pas juste 0,9 x 0,9. En fait, ça va être 0,9 x 0,9 plus. 0,1 fois 0,4, tu vois. Donc, voilà. ça il faut bien le, le remarquer, donc ici tu peux décortiquer un petit peu, euh, voilà, au maximum avec, tu vois, P de B1 fois, alors celle-là, si on est rigoureux, elle s'appelle P de B2 sachant B1, et celle-là elle s'appelle P de B2 sachant B1 bar, tu vois, donc voilà, tu peux le noter comme ça si tu veux, cette ligne-là, tu peux ne pas la mettre aussi, si tu passes directement à celle-là, on comprend ce que tu fais, moi je préfère la mettre, voilà. Donc 0,9 x 0,9, ben, ça fait 0,81. Et 0,1 x 0, 4, 0, 0,4, 0,04. Donc tu trouves bien 0,85. Ok. Alors la 2, recopier et compléter l'arbre pondéré ci dessous. Alors si tu as bien fait ton arbre pondéré euh, à la question 1, a priori, tu n'as pas trop de soucis pour faire cela. En fait, c'est le même, mais en version généralisée. Tu vois Alors, on va revenir ici. Tu vois, ils t'ont déjà mis de PN, là, d'accord Donc tu recopies tout ce truc-là. Mais en fait, toi, ce qu'on te demande, c'est de remplir les pointillés, tu vois. Alors, la semaine N, tu vois ici, du coup, la semaine N-1, avant, on ne l'a pas, pas mise. Euh, voilà. La semaine N-1, si tu veux, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait ici pour la semaine 0, quoi. 0, 1, 2. Et du coup, quand on veut généraliser, là, on a N-1. N et n plus 1. Voilà. Donc la probabilité euh, de Pn, ben, pour nous c'est Pn. Dans l'énoncé on te dit Pn est la probabilité de Bn. Donc c'est normal de mettre Pn ici. Donc ça ils te l'ont donné. Pour compléter, donc, ça et ça, il faut que ça fasse 1. Donc forcément ici tu mets 1 moins Pn, comme ici on avait mis 1 moins P1. Même chose. Ensuite, la probabilité pour que ta, ta trottinette ben, soit encore en bon état la semaine n +1, le lundi de la semaine n plus 1. Si elle avait été en bon état le lundi de la semaine n, ben, c'est 0,9. Même principe que euh, voilà, toujours pareil, ce qu'on te dit ici, c'est ce 0,9-là. Ensuite, tu complètes 0,1 ici. Si elle était en mauvais état le lundi de la semaine N, ben. Elle, va, elle peut être en bon état le lundi de la semaine euh, n plus 1, avec une probabilité de 0,4 du complètes ça si tu vois, ça ressemble beaucoup. En fait, cette zone-là, c'est exactement la même que le premier app qu'on a fait, c'est juste celle-là qui change, au lieu de mettre P1, on met Pn pour généraliser. Voilà. Du coup, la question 3, en fait, on va te demander d'en déduire une relation entre Pn plus 1 et Pn. Donc cette relation-là. Alors, même principe que pour la première question, tu vois, pour, euh, pour calculer Pn plus 1, donc Pn plus 1, c'est la probabilité euh, de Bn plus 1, La probabilité que la trottinette soit en bon état le lundi de la semaine n plus 1. Bon, tu vois, pour aller jusqu'à Bn plus 1, il y a toujours deux chemins, comme tout à l'heure. ce chemin-là et ce chemin-là. Voilà, donc, j'ai remis la grosse formule ici, pareil, si tu ne veux pas la... La mettre, il n'y a pas de souci, tu peux passer à cette ligne-là directement. Donc tu vois, en fait, tu fais Pn x 0,9, ce que j'ai mis là, plus 1 moins Pn x 0,4. Attention si bien mettre ces parenthèses-là. Et après, tu développes. Tu vois, tu vas, tu vas chercher ton 0,4. Alors ce 0,4, c'est pareil que s'il était devant, tu vois. Donc, 0,4, 1 moins Pn. Bah, tu peux l'écrire comme ça si tu veux. Après, tu développes. Ton 0,4. Hop. Donc ça te fait ça. 0,4 moins 0,4 Pn. Tu regroupes les Pn ensemble. Tu vois 0,9 moins 0,4 ça fait 0,5. Et ton 0,4 il reste. Donc on retrouve bien ce qu'on te demandait. Ensuite la 4A, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Alors on y va. La récurrence. Alors tu peux dire, démontrons par récurrence la propriété suivante. Donc ça c'est le pour tout. Je ne sais pas si tu connais ce signe-là. Normalement oui. Mais voilà, ça veut dire « pour tout ». Pour tout n appartenant à, à grand N, Pn supérieur ou égal à 0.8. Alors d'abord, il y a l'initialisation, donc on va se mettre à n égale 0. Dans l'énoncé, on te dit que P0 est égal à 1. D'accord Donc tu as bien P0 qui est supérieur à 0.8. Donc ça correspond à ça. Alors d'ailleurs ici, strictement supérieur, tu peux élargir. Alors ça, il faut le savoir, tu peux élargir à supérieur ou égal. D'accord Ça, il faut, il faut le savoir pour que ça corresponde bien, si tu veux, à ce signe-là. C'est quelque chose qu'on fait, qu fait de temps en temps. Du coup, ta propriété, elle est initialisée. Ensuite, l'hérédité, le gros morceau. Donc, supposons qu'il existe K réel, tel que PK supérieur ou égal à 0,8. En fait, tu supposes que ta propriété, elle est vraie à un certain rang, d'accord Au rang K. Bon, à partir de là, tu vas regarder si euh, tu arrives à montrer qu'elle est aussi vraie au rang suivant. Montrons alors que PK plus 1, tu vois, K, K plus 1, supérieur ou égal à 0,8. Donc, tu pars de ce que tu as supposé vrai. Et petit à petit, essaye d'arriver à ce que tu veux montrer, donc au rang suivant. Alors là, tu peux remarquer que moi, je ne mets pas d'équivalence. Bon. Si tu as l'habitude de les mettre, bah, pourquoi pas. Mais en général, enfin, les, les élèves ne le, le manipulent pas très bien ce signe-là, en particulier dans les récurrences. Ça, voilà, tu peux passer parfois d'équivalent à, à un pic. Et voilà, S'il si, si, si y a une faute à ce niveau-là, bah, on peut t'enlever des points. Alors que finalement ton raisonnement est juste, donc si tu n'es pas sur, trop sûr de toi, ben, ne mets pas ce signe-là. Voilà. Okay. Alors de là à là, qu'est-ce qu'on va faire Si tu veux, l'objectif c'est de se rapprocher petit, de, de voir comment on passe de PK à PK plus 1. Tu vois, là j'ai mis hop, là c'est un K. Donc là, il faut utiliser la question précédente. En fait, si tu pars de Pn, PK, euh, PK, PK plus 1, c'est pareil que Pn, Pn plus 1. Donc si tu pars de PK, en fait, pour passer à pk plus 1, il faut que tu multiplies par 0,5 et que tu ajoutes 0,4. Alors pas dans l'autre sens, Tu n'ajoutes pas 0,4 d'abord parce que sinon le 0,5 va multiplier euh, tout ça en même temps. D'abord le produit, ensuite la somme. Donc, de là à là, du coup, tu fais fois 0,5. Et de là à là, tu fais plus 0,4. Tu te retrouves avec. 0,5 pk la première étape, 0,5 pk plus 0,4 deuxième étape, et de l'autre côté, moi j'ai tendance à laisser, euh, à laisser les, voilà, les étapes sans faire le calcul, et faire le calcul à la fin pour bien montrer que je fais la même chose des deux côtés, ça c'est à toi de voir, hein. c'est à adapter la rédaction en fonction de ce que tu as l'habitude aussi de faire, et, euh, voilà, en fonction de ce que tu préfères. <rire> donc, donc la propriété est héréditaire, tu vois, on est arrivé à passer de là à là, tu peux remarquer que 0,5 pk plus 0,4, ben c'est bien pk plus 1, et que de l'autre côté, en fait, on a eu de la chance, entre guillemets, ben le, le sujet est fait exprès, hein, donc c'est 0,5 fois 0,8, ça, ça fait 0,4, tu vois Voilà, 0,4 plus 0,4, ça fait 0,8, donc on trouve ce 0,8. On est passé de là à là, donc la propriété est héréditaire. La propriété initialisée est héréditaire, donc d'après le principe de récurrence. Voilà, tu remets ta propriété ici, tu vois, pour tout n. Là, on la fait pour un cas donné, cas fixe, si tu veux, et la conclusion, c'est pour tout n. Alors, il y a une grosse différence entre l'hérédité et la conclusion, tu vois. Alors... Petit b, à partir de ce résultat, quelle communication l'entreprise peut-elle envisager pour valoriser la fiabilité du parc Mais En fait, tu viens de montrer que pour tout n, euh, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Donc il faut interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement En fait, ça veut dire que la probabilité qu'une trottinette soit en bon état, je mis entre parenthèses au bout de n semaines, est supérieure ou égale à 80%. Tu vois, tu convertis le 0,8 en pourcentage, ça fait un peu plus parlant. Si une entreprise veut communiquer, elle ne va pas mettre euh, la probabilité supérieure à 0,8. Tu vois, c'est 80%. Donc, en fait, un parc qui est euh, sécurisé, si tu veux, hein, qui est fiable à 80%, bah, c'est un bon chiffre, Donc, tu mets ce qui démontre la bonne fiabilité du parc, quoi. Alors, 5A. On considère la suite UN définie par tout entier machin. UN égale euh, PN 0,8. Bon. Alors, montrer que un est une suite géométrique, on te donnera le premier terme et la raison. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir, une suite géométrique, c'est un plus 1. On va essayer de voir si on a ça. un plus 1 égale q un. Donc, tu vois, on est obligé finalement, à un moment donné, de, de calculer un plus 1. C'est ce qu'on va faire. Tu vois. On va partir de ça, un égale pn 0,8, et on va remplacer tous les n par n plus 1. C'est ce que tu as ici, tu vois. Un plus 1 égale Pn plus 1 moins 0,8. Et Pn plus 1, toi, tu l'as calculé ici. Tu vois, donc tu remplaces par 0,5 Pn plus 0,4. Voilà. Toujours le moins 0,8, hein, tu n'oublies pas celui-là. Donc 0,4 moins 0,8, ça fait moins 0,4. Et là, l'astuce, en fait, ça va être de factoriser par 0,5. Tu vois Factoriser par 0,5. Donc en fait, dans la parenthèse, bah forcément, tu vas retrouver ton Pn ici, tu vois Quand tu te développes. Il faut que tu retombes sur ce que tu avais au-dessus. 0,5 fois Pn, ça fait bien 0,5 Pn. Et ce 0,8, en fait, tu l'obtiens en faisant 0,4, donc que tu as juste au-dessus, divisé par ce que tu as mis en facteur. Donc ça, divisé par ça, puisque quand tu veux remultiplier 0,8, tu veux retomber sur 0,4. Dans l'autre sens, tu divises. 0,4 sur 0,5, en fait, ça fait 0,4 fois 2, ça fait 0,8. Voilà, et comme par hasard, bon, c'est fait exprès, hein, on retrouve UN, tu vois, PN moins 0,8, ça c'est UN, donc ça, tout ça, ça te fait 0,5UN, ce qui est marqué là. Donc tu trouves UN plus 1 égale 0,5UN, ça, bah, ça doit te faire penser à une suite géométrique, hein, comme on a dit tout à l'heure, de raison 0,5, tu vois, Q égale 0,5. On te demande aussi le premier terme, donc on va le calculer maintenant. U0, donc tu reprends la relation entre, U0 et, entre UN et PN, tu fais U0 égale P0 0,8, P0 c'est 1, donc U0 égale 0,2. Voilà, et là, tu peux conclure, Donc, UN est une suite géométrique de premier terme, U0 égale 0,2, et de raison Q égale 0,5. Je te conseille de mettre U0 égale et Q égale, comme ça, ensuite, tu pourras les utiliser dans la petite formule qu'on va, bah, qu va appliquer tout de suite. Voilà, en déduire l'expression de UN, puis de PN en fonction de N. Alors, nous, on sait que UN, maintenant, bah, c'est une suite géométrique de premier terme, 0,2, et de raison, 0,5. Donc, on va pouvoir appliquer la petite formule du cours, tu vois. Un, pour une suite géométrique, il faut savoir que euh, non, un égale u0, q puissance n, tu vois, c'est l'expression explicite d'une suite géométrique. celle il faut vraiment l'avoir en tête, et, euh, et surtout, il faut, il faut savoir passer, donc, de ce qu'on a fait ici, en fait, de la de la récurrence, donc l'expression par récurrence, à l'expression explicite, ça c'est un truc vraiment super important. Cette petite formule, vraiment, mets la toi quelque part dans la tête, ça, ça risque vraiment de tomber au, au bac, ça tombe très souvent. Quoi. En plus c'est facile, si tu connais la formule, tu as juste à remplacer U0 et Q, c'est pour ça que je te disais de les appeler comme ça, là, U0 et Q dans la phrase, comme ça tu les identif identifies bien, tu montres au correcteur que c'est ça et ça, et t'as plus qu'à remplacer dans la formule U0 et Q, enfin, 0,2, 0,5, ça te donne ça. Voilà, ça c'est l'expression explicite de un, tu vois, un en fonction de n. Or, euh, un, alors là j'ai souligné ce truc-là, en fait c'était ça que je voulais souligner, ça, souligne tes résultats toujours, et puis alors pour passer à Pn, en fait, comme tu sais que Un égale Pn moins 0,8, bah, tu as juste à faire passer le 0,8 de l'autre côté, comme c'est moins 0,8, ça devient plus 0,8, donc tu trouves Pn, alors tu le trouves dans l'autre sens d'abord, hein, mais c'est pas grave, Un plus 0,8 égale Pn, mais tu le mets dans l'autre sens, hein, Pn égale Un plus 0,8, et là tu remplaces Un parce que tu as trouvé juste au-dessus, ça. Ça, là. Donc tu vois, tu as bien Pn en fonction de n. Donc ça, c'est l'expression explicite de Pn. Okay? Alors, à partir de là, tu peux en déduire la limite de Pn. Alors, la limite de Pn, du coup, ça va être la limite... Alors, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini, pour la suite. Ça va être la limite de ça. Du coup, tu remplaces Pn par ce que tu as trouvé juste avant. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as la limite donc de ce genre d'expression, bah, tu peux découper en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que, déjà, tu peux découper en hein, la limite de ça plus la limite de ça, et en plus, cette constante, le 0,2, tu peux le sortir devant ta limite. C'est pour ça qu'il est là. 0,2 fois limite de ça, plus limite de 0,8. Tu peux l'écrire comme ça, il y a des preuves qui écrivent différemment, peut-être que tu as l'habitude d'écrire différemment, donc n'hésite pas à modifier la rédaction si tu n'as pas l'habitude de faire comme ça, moi j'aime bien faire comme ça, parce que au moins ça fait apparaître donc, surtout la limite de 0,5 puissance n, ça ça va être 0, tu vois, donc tu écris 0,2 fois 0, tu vois si tu fais 0,5 fois 0,5 fois 0,5, etc., ça devient de plus en plus petit, et ça, ça tend vers 0. La limite de 0,8, la limite d'une constante, en fait, bah, tu peux enlever le limite devant, c'est la constante elle-même. Bon, le passage de là à là, il faut quand même justifier un petit peu en disant que 0,5... Cette limite-là, en fait, il faut la justifier un petit peu, tu vois. cest dire que parce que la, la raison 0,5 est comprise entre moins 1 et 1, bah, ça va te donner une limite euh, nulle. Tu peux prendre 0,2, tu vois, si tu fais 0,2 fois 0,2 fois 0,2, etc. Tout ça, ça tend vers, vers 0 à partir du moment où c'est compris entre moins 1 et 1, et strictement. Oh, attention. Voilà, donc finalement, bah, ça, ça fait 0. Donc, il te reste limite de Pn égale 0,8. Voilà, on a fini pour la partie A. Donc partie B. Donc, ça, c'est sur la, la loi binomiale. Donc, dans cette partie, on modélise la situation de la façon suivante. Donc, l'état d'une trottinette est indépendant de celui des autres. Et la probabilité qu'une trottinette soit en bon état est de 0,8. Alors, on note x, la variable aléatoire, qui, à un lot de 15 trottinettes, associe le nombre de trottinettes en bon état. Le nombre de trottinettes du parc étant très important, euh, le prélèvement de 15 trottinettes peut être assimilé à un tirage avec remise. Bon, là, ils te font là, toutes les petites hypothèses dont tu vas avoir besoin dans la question euh, suivante pour justifier que X suit une loi binomiale. Et, euh, voilà, question 1, justifier que X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. Alors là, c'est le, le pavé habituel pour justifier. Bon, c'est un peu long, mais Excuse-moi, mais il faut, faire, il faut y passer, quoi. Donc, soit une trottinette est en bon état, soit elle ne l'est pas. Donc en premier, tu dis qu'il n'y a que deux, deux états. Un état de réussite un état d'échec. Donc réussite, échec. Soit P la probabilité qu'elle soit en bon état, parce que P, sinon tu le parachutes un petit peu, n'importe comment. Donc autant dire qu'est-ce que c'est avant d'en parler, tu vois. Donc de plus, d'après l'énoncé, bah, P égale 0,8. Donc ce 0,8, il vient de là. OK donc tout ça, en fait, tu peux dire que ça constitue une épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,8. Le mot-clé ici, c'est épreuve de Bernoulli. L épreuve de Bernoulli, en fait, c'est juste ça, ça, P, 1 P. OK Voilà. Ensuite, tu vois qu'il va falloir alors, donc mettre côte à côte plein d'épreuves de Bernoulli pour arriver à 15, du coup, jusqu'à 15, 15 tirages, pour arriver à notre expérience à nous. Euh, alors Cette épreuve est répétée n égale 15 fois de manière identique et indépendante. Donc là, les mots clés, c'est identique et indépendante. C'est un, euh, un peu pour ça qu'ils te disent, euh, voilà, tu vois, tout ce qu'ils te disent ici euh, est très important, euh, est indépendant, tout ça, il faut attention à bien préciser tout ça pour que toi, ensuite, tu puisses dire de manière identique et indépendante. Donc ceci constitue un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 15 et p égale 0. Donc tu vois, épreuve, c'est ça. Et le schéma, en fait, c'est quand tu mets plusieurs épreuves côte à côte. Alors, or, x est la variable aléatoire associée au nombre de trottinettes en bon état. Là, tu introduis ta variable x, comme, exactement comme on te le dit dans l'énoncé, en fait. Et à partir du moment où x, c'est la variable associée à ce que tu as décrit précédemment, donc au nombre de trottinettes en bon état, bah, x suit une loi binomiale de paramètres, donc les paramètres que tu as mis là, quoi. n égale 15 et p égale 0,8. Alors ça, c'est pas obligé de le mettre, mais tu vois, on note souvent comme ça x suit une loi binomiale de paramètre 15, 0,8. Voilà. Bon malheureusement pour ce genre de questions, il n'y a pas vraiment possibilité de faire plus court. C'est comme ça. Donc 2. Calculer la probabilité que les 15 trottinettes soient en bon état. Alors, du coup ici, ce que tu veux calculer finalement, c'est P de x égale 15. Okay Donc exceptionnellement, quand tu as soit 0, soit le max de, de ce qu'on te propose, donc ici 15, bah, tu, peux le faire à, tu peux faire une bonne partie à la main en tout cas. Donc tu vois, ça c'est la petite formule. Donc, la formule, je te la rappelle, c'est k parmi n, p puissance k, 1-p moins puissance n-k. moins Donc là, en fait, tu remplaces <cười> k, ça c'est le k, ça c'est le n, k, ça c'est p, k 1-p, du coup, p ici, et là tu as n-k. Donc tu vois, on retrouve bien la formule. Alors c'est pas la peine de remettre la formule comme ça, on suppose que tu la connais, et c'est déjà pas mal de passer ici, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui feraient p de x égale 15 à la calculatrice, qui donnerait le résultat directement. Donc c'est pas mal de faire ça, par contre, ne te trompe pas si tu le fais. Si tu t'es pas sûr de toi, bah, tu, tu dis d'après la calculatrice, bah, comme j'ai fait ici, d'après la calculatrice on trouve ça. il vaut mieux Il vaut mieux euh, euh, moins détaillé et par contre que ce soit juste. Tu vois. Voilà. Donc ça, il faut que tu saches que ça fait 1. Alors la, la petite formule avec les, les factoriels, etc. je ne vais pas la remettre, je, je, bon, tu l'as peut-être vu en cours, euh, c'est pas très important. En fait, il faut que tu saches que le max parmi le max, enfin, un nombre parmi lui-même en fait, ça fait 1. Et okay, 0 parmi euh, un nombre, ça fait 1 aussi. Donc 0,8 puissance 15, c'est celui-là. Et 1 moins 0,8 puissance 15 moins 15, comme ça, ça fait 0. N'importe ben, quoi puissance 0, en fait, ça fait 1, tu vois. Donc, il te reste juste, en fait, 0,8 puissance 15. Et là, tu peux regarder, ça fait environ 0,035. Là, dans l'énoncé, je n'ai pas l'impression qu'ils aient donné de, de consigne pour le nombre de chiffres après la virgule. Donc, moi, j'ai pris 3. Voilà. Alors, 3 calculer la probabilité qu'au moins 10 trottinettes soient en bon état dans un lot de 15. Donc, au moins 10, ça veut dire P de X supérieur ou égal à 10. Alors, le truc, c'est que dans la calculatrice, en tout cas dans la mienne, euh, on ne peut pas calculer ça directement, tu vois. Donc là, il faut le transformer en 1 moins P de X strictement inférieur à 10, tu vois. Ça, en fait, c'est le contraire de ça. Au milieu, il y a 1 moins. Tu vois, si tu fais ça plus ça, ça fait bien 1. Bon. Ensuite, il faut faire attention, là, moi ma calculatrice en tout cas, elle peut calculer que des P de X inférieur ou égal, tu vois, donc strictement inférieur à 10, Alors, en fait c'est inférieur ou égal à 9, ça il faut faire attention, c'est la petit, petite subtilité. Ensuite, de là à là tu dis que tu utilises la calculatrice, moi j'aime pas couper les calculs en disant euh, d'après la calculatrice, etc. Donc je le mets sur le côté, puis je précise la fonction que j'ai utilisée dans ma calculatrice au cas où, donc ça me donne 0,061, là c'est environ parce que c'est une valeur approchée. Et du coup, 1 moins ça, ben ça fait 0,939. Et ensuite, la dernière question, on admet que E de x égale 12, interprétez les résultats, donc E de x, il faut que tu saches que c'est l'espérance, et là, on te dit que l'espérance de la variable x vaut 12. En fait, l'espérance, si tu veux, ça correspond en quelque sorte à la moyenne dans le cas des probabilités. Donc tu dis en moyenne, si on répète l'expérience un grand nombre de fois, 12 trottinettes seront en bon état. Voilà. Bon, écoute, on a fini ce petit sujet. J'espère que ça t'a été utile. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.